Je ah, trouve que la c'est l'espèce de facho qui peut être brin de brin va gagner Et main que seul caillère, crois pas de cette nouvelle Il me que les yeux pour pleurer Et j'arpense au poteau, à ce pays trop loin Où j'ai vécu mes tendres années Quand on... Oh, sont des bottes, des pâtes J'étais au bistrot, mon royaume comme des hauts. Quand Noël a tombé, on a tous vrai C'est blondasses ça ne m'écoule. Qui veut prendre notre pays? Tout ce clic et ce patrouille. Quelle infamie! Ma bah, le tabouret, le j'rabiol gamin gauche, au de demain pays là-haut Et c'est la teinte qui pleut, j'ai mal aux yeux. Viennent des nouveaux voisins, ils ont l'air tout flappis pareil paraît qu'ils sont venus de loin jusqu'ici Quand on regarde le télé, il faut incriminer L'étranger est diabolisé Faut pas tout mélanger, se faire oi le cerveau Car la haine est le recours les ballots plus il faut pas se faire esquinter Comme ça Se faire prendre notre région oh, C'est trop long. Quand Marine monte J'ai honte J'ai honte Quand je l'entends Tout fout le camp Elles sont si basses Ces idées dégueulasses Oh, son les mots, bien pas nôtres Si tu te mets à causer avec ces électeurs, tu vois vite fait, bien fait qu'elles se nourrit de leur peur. Et comme ultime espoir de voir les choses changer, ils se dirigent dans le noir vers ces fichues idées. Et ma cul sur le trône, j'arrive pas à lâcher. J'ai tout coinché là dans mes boyaux comme la terre qu'a foulé ma grimpeur sur qui voudrait pas voir le misère de ma guerre dégrailler comme il faut si c'est pour les fachos qu'on a retourné se mettre ce se bio. que je m'arrête une bière pour faire poser tout ça mais ça suffira pas je reste amer dans le pot de je ne croyais pas laisser les copains Merdier, ça fait chier. Seul truc pour résister, il faut s'organiser. Et puis faites pour ce mélange, il serait contre eux. Ces idées dégueulasses Au oh, son des bottes Des pattes neutres J'en sa à mes ancêtres Qui se sur au bon. Ces gueules noires qui vous spètent Garatif, un patron Tous ces fils de prolo étaient de fiers gaucho Ce pays qu'a venaitre La SFIO et que sur un banc J'contemple en rêvant Le buste pigeonné de, de Jean Jaurès Qui devra s'y retourner Si le bon Dieu existait En voyant l'état du PS Pasteur quand je me promets d'aller à une ma patelin Je me méfie de le congrès Qui traîne dans le coin Avant mon rigolo On dit les cons Au bureau haut, que le lieu. Maintenant tout qui est sérieux, et puis voilà qu'on s'en retrouve avec l'autre vieille pio, faut qu'on la retourne. Et j'arpense ce minot au mineur calibot et je prends un coup de grisou, j'ai mal partout. Grand Marie Et les gueulasses Au son des votes Des pattes notre Le bruit des votes N'est pas des nôtres